Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire sur l'actualité de Star Citizen. Cette semaine, des documents sur le système Min ont été déclassifiés, nous permettant d'apprendre que le groupe Ator a caché l'existence du système pendant plus de 200 ans. En effet, le système aurait été découvert vers l'an 2470 et n'a été connu que grâce à un piratage des archives du groupe. La particularité de ce système est qu'il ne possède pas d'étoiles, il ne s'agit en réalité que d'une planète et de ses quatre lunes. Toutefois, des humains résident sur la lune Mine 1b, qui possède une fine atmosphère permettant à des bactéries bioluminescentes de peupler les eaux. Les habitants de cette lune sont très accueillants et accepteront de marcher avec vous si vous vous y rendez. Météo. Après l'annonce des changements climatiques imminents, des climatologues sont venus s'exprimer jeudi sur les mécanismes sous-jacents de ces tempêtes et de leurs potentielles évolutions. Jeudi, toujours, Crusader Industries a dévoilé son tout nouveau vaisseau, le ARES. Réponse directe à l'augmentation de l'activité criminelle dans le système Stanton. En effet, suite à l'initiative du pacte marchand Xi'an, le groupe terroriste et xénophobe Xenoswet a publié un communiqué accusant les races aliennes d'être responsables de tous leurs maux. Il est à craindre que des attaques soient imminentes dans le système Stanton. Le ARES devra peut-être entrer en activité plus tôt que prévu, Puisque des rumeurs sur l'apparition d’Idris Austin dans le système circulent. note plus positive, les premiers visas de touristes ont été distribués à des citoyens triés sur le volet, les autorisant à se rendre sur Microtech. L'entreprise ne souhaite pas encore étendre l'autorisation de visite à New Babage. La ville ne devrait pas être accessible avant mars. Le temps de s'assurer que les relations avec les citoyens se déroulent sans ennuis. D'ailleurs, pour des soucis de préservation de l'écosystème, les grottes de la planète ne sont pour l'instant pas ouvertes au public. Nous n'avons aucune information sur la date possible de leur ouverture. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et bisous les étoiles.